Good morning alleh iden nous rejoignons aujourd'hui le lishmat avram de chai ben israquel vefamili david ben fortuna mazal khitna dovora bat ester ansik le'ofat nous 50 biksuti et la mecha se ve bitostam. Celui qui marie sa fille sans rien dire, c'est-à-dire qu'en général, on soit clair, on parle qu'il y a eu les fiançailles, les kidouchines de l'époque, où là-bas on parlait déjà argent, qu'est-ce que chacun allait apporter, qu'est-ce que chacun allait s'engager. L'actuva que le mari allait écrire, la que la femme allait la porter à la maison, la dot et tout ça. Et puis, euh, maintenant, on parle de personnes qui ont oublié d'écrire, ou qui n'ont pas précisé, combien le père va donner à sa fille quand ils vont se marier. Alors la méchante me dit, ben, il ne peut pas s'en sortir en donnant rien. Il est obligé de donner quelque chose qui est, Lo frotte là, mais il ne lui donnera pas moins que 50 Zouz. 50 Zouz, il rapporte ici le Pirouche, Jean, le même, et il dit qu'ensuite, il a trouvé la même chose au non du pneu au choix aussi, je connais ça. Je crois que c'est le macadoche. Il a écrit que ça, d'accord. Et donc, il écrit que que Zouz, c'est le minimum pour faire du business et ne pas être pauvre. Le ménage on a 212. C'est une mesure qu'on connaît pour, pour apparemment, c'est plus pour investir et gagner une certaine rente, ou c'est peut-être la. la la, la, la, la paye qu'on gagne à l'année, ou je sais pas exactement. 200 en général, c'est ce qu'on gagne pour un an, pour vivre normalement, c'est le SMIC. Mais là, on parle que 50 Zouz, c'est le minimum pour pouvoir vivre en faisant du business avec. Faut acheter des marchandises et les revendre. On va se mettre à acheter des œufs et les revendre. Acheter des fruits et les revendre. Le minimum d'avoir pour pouvoir faire apporter euh, une permanence, c'est 50 Zouz. Et donc, n'importe quel père a le devoir au moins de donner cet argent à cette fille qu'il marie. Ensuite, autre sujet, Passac les Achnissa Arouma, ils se sont engagés, ils ont fixé, pas ça que c'est-à-dire qu'ils ont fixé au moment du fiançaille, l'Achnissa Arouma, de la rentrée nuit, c'est-à-dire que le père s'est engagé à ce que je marie ma fille, je te donne ma fille, mais je ne lui donne pas de vêtements. Quelle se débrouille, quelle façon trousseau elle, débrouille-toi si tu veux toi lui donner. Et bien la Mishnah me dit, l'Oyo Marabal, che Achnissena Levetti, Bixouti. Le mari ne pourra pas dire, vous savez quoi, pour le moment, elle est chez son père, qu'elle reste habillée avec ses, avec ses, ses, ses habits usés, et lorsqu'elle arrivera chez moi, hein, je l'habillerai comme une reine. Non, elle a via. le mari a le devoir déjà de couvrir sa femme, c'est-à-dire de lui donner des vêtements, de d'accord, de, des, des vêtements corrects et respectables, au minimum. Plus précisément, le mari, il a le devoir d'un de, de, homme, un mari. Il y, y, y, y a une règle il y a des rangs sociaux, des gens plus pauvres, des gens plus riches, et chacun s'habille selon un certain standing. Lorsqu'un homme se marie avec une, un riche, se marie avec une femme pauvre, il est obligé de couvrir sa femme de vêtements qui sont dignes de lui. Ola Si c'est un pauvre qui marie une fille de riche, il est obligé de lui donner aussi des vêtements comme une riche. Elle, elle monte toujours. Ola venayore elle, elle monte avec lui, et jamais elle descend. D'accord Elle prend le, le, le maximum. Maintenant, imaginez que lui, il est riche, et qu'elle est pauvre. Et que son père, il s'est engagé, il t'a dit, écoute, moi je marie ma fille, mais j'ai pas d'argent pour la marier, tu veux, tu la prends, mais c'est pas moi qui lui donne des habits. Et bien, pendant toute la période de fiançailles, le mari a l'obligation de lui donner, de lui acheter des habits, mais de quel niveau Pas selon le niveau du mari, selon le niveau de la fille. Mais quand même, de lui acheter des habits, même si le père, est là, et il donne rien, ça, ça, ça, ça, ça incombe maintenant au mari. D'accord C'est comme ça que c'est précisé, de plus, dans le Menechet Ensuite. Par rapport aux 50 zouz qu'on a demandé, alors, vechen amassietaïtoma, de même aussi pour celui qui veut vouloir marier une orpheline. Loïfrotla, mecham shem zouz, ils ne lui diminueront pas de 50 zouz pour, pour sa petite dot. Imaginez, vous voulez marier une orpheline, c'est une grande mitzvah d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le faire ou de participer, il y a fréquemment les vadra bani, mekoupa je ne sais pas exactement, peut-être dans le quartier même, c'est encore mieux. Donner de l'argent pour marier des orphelins, c'est une misère gigantesque. D'accord Si vous avez l'occasion, donnez même ce que vous avez. Euh, même plus que le, de donner un petit billet, c'est vraiment une misère gigantesque. Et euh, en tout cas, si jamais maintenant vous avez envie de marier une, une orpheline, vous avez. Qu à, quel, qu à quel niveau maintenant il va falloir se soucier de lui donner de quoi commencer sa vie, il faudra le soucier de lui donner les 52, le minimum, pour pouvoir commencer à faire un petit business, comme on expliqué. Ok Maintenant à part ça, Imiach Bakis, si toutefois, il y a dans la. Kupa Zdaka, on a de l'argent en plus. Ouais, la Zdaka, on ne distribue pas tout de manière à tout va. Imaginez que moi, j'ai une de Zdaka que je distribue aux nécessiteux. Je vais fixer une certaine somme à la semaine, et donc il va m'en rester de l'argent. Et bien, si toutefois, il, y a, il va y avoir une occasion de marier une, une orpheline, et bien dans ce cas-là, mes Farnesimota, les on pourra lui donner même les figoda selon son rang social qu'elle était lorsqu'elle avait son père qui vivait. Et, et voilà, d'accord c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de notes, la tout, vous